Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un plaisir de, de vous retrouver ce matin pour une nouvelle série qui, euh, qui est la rencontre avec Jésus. On va étudier euh, dans les dimanches qui viennent différentes rencontres avec Jésus. Et on va lire euh, deux textes euh, ce matin, le premier dans Luc au chapitre 19, Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zaché, c'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant, il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et dit à Zaché Zaché, descends vite !» « Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors, Zachée descend vite, il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le deuxième texte, dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. Il rassemblera tous les peuples devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. « Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir Quand donc ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, « À l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi. Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger. » Et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux diront, eux aussi diront au roi Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et soif Tu étais un étranger Tu étais donc nu, malade ou en prison, et nous ne t'avons pas aidé Mais quand donc Et le roi leur répondra je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ses plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Seigneur notre Père, ces paroles qui ont traversé les millénaires jusqu'à nous, nous te prions que ce matin, elles nous parlent comme elles doivent nous parler, comme tu avais l'intention qu'elles parlent à ceux à qui tu les as dites. Amen. Alors cette parabole, c'est une parabole qui qui fait suite à deux autres paraboles dans Matthieu 25. Il y a une première parabole qui est la parabole euh, de, des Vierges sages et des Vierges folles. Une deuxième qui est la parabole qu'on appelle des talents. Et la troisième, c'est celle qu'on vient de, de lire ensemble. Ces trois paraboles nous disent toutes que Dieu attend quelque chose de nous. La parabole des des Vierges nous dit, attention, on risque d'être fou. Soyez sages, mais il y a un risque d'être fou. La parabole des talents nous dit, j'ai beaucoup investi, j'attends un retour. Et la, parole, la parabole qu'on vient de lire, elle nous dit qu'à la fin des temps, tous les peuples seront rassemblés et que ils vont être triés, le peuple va être trié. Il y aura deux catégories. C'est très binaire. Hein. Et ce qui est frappant, c'est que le critère pour sélectionner entre les brebis et les chèvres, ce n'est pas tellement le critère qu'on attend. Quoi. On... Jésus ne va pas dire « Qu'est-ce qui a sa carte de baptême ?» Alors imaginez... Hein, ben... J'ai fait un petit calcul ce matin. À raison de 5 personnes par mètre carré, on pense qu'il y a eu 80 milliards d'individus qui ont vécu sur la planète à peu près. Ça fait à peu près 80 carrés de 20 km de côté pour mettre tout ce monde. Et vous imaginez, je ne vous dis pas que ça se passera comme ça, mais c'est juste une image. d'accord On rassemble tout, toute la, tout, tous les gens qui ont vécu sur la planète. Et alors, euh, donc, si ce n'est pas la carte de baptême, est-ce que Jésus va dire « Qui est-ce qui euh, adhère à la confession euh, euh, des apôtres, par exemple ?» Ou « Qui est-ce qui est converti Levez la main !» Ou « Qui est-ce qui est né de nouveau Levez la main !» Non. Il est question d'étrangers, de, de malades, de faim, de soif de nudité, de prison. Alors on se dit, waouh wow ça, ça touche au social, ça. Et finalement, l'entraide, c'est pas mal. L'entraide, on est bien placé, quoi. Hein Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans cette parabole un peu, qu'on essaye de voir qu'est-ce que Jésus veut vraiment nous dire. Et on se servira de zaché pour ça. Alors ce qu'on peut déjà dire sur cette parabole, c'est que qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur qu'est-ce qu'est la pauvreté En fait, euh, il y a quand même deux choses qui frappent dans cette parabole. C'est que la première, c'est que vous avez peut-être remarqué, les gens, ils ne sont pas conscients d'avoir bien fait ou pas, pas bien fait. Vous avez remarqué ça Quand est-ce que nous t'avons vu euh... « Quand est-ce que nous ne t'avons pas donné à manger alors que tu attendais de nous à manger ?» Et ceux qui ont donné, ils ont dit « Mais quand est-ce que nous t'avons donné alors que… » En fait, ils ne sont pas conscients. Ça se passe sans qu'ils le sachent. Et la deuxième chose, c'est une parole assez énigmatique, parce que si Jésus avait voulu nous dire « Mes amis, le but, c'est que vous aidiez les pauvres. » Eh ben, il n'aurait pas besoin de raconter une parabole. Il aurait juste dit, ben, aider les pauvres, aider les malades, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à soif, donnez à, man à boire à ceux qui ont soif, accueillez les étrangers, couvrez-les. Il n'y a pas besoin de parabole pour nous raconter ça. Et en fait, il y a quand même deux anomalies qu'on vient de citer. Les gens ne sont pas au courant qu'ils l'ont fait. La deuxième chose, c'est que Jésus a une parole énigmatique, il dit « Mais c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ça, ça nous oblige à, à réfléchir, parce que depuis quand Jésus aurait des besoins Alors qu'est-ce que c'est la pauvreté vue par Jésus ben, Jésus nous dit « voilà, Je suis venu parmi vous, pour vous soigner. Vous étiez nus. Quand est-ce qu est que ça nous est dit qu'on est nu? Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 17, il dit « Tu te crois riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. » Il nous dit, Jésus, « Vous étiez en prison, je suis venu vers vous, vous étiez en prison. » Il nous dit « Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. » Jean 3, chapitre 8, verset 36. Il dit « Je suis venu parmi vous et vous aviez soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Jean 4, Jean 4 14, à la femme samaritaine. Il nous dit « Je suis venu parmi vous vous aviez faim. » « Je suis le pain vivant, celui qui me mange vivra éternellement. » Jean 6, 51. Il nous dit « Vous étiez étrangers, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. « Et enfin, vous étiez malades. » Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Luc, chapitre 5, verset 31. Luc, le médecin. Voilà, Jésus, en venant parmi nous, avec ce qu'il nous a dit et ce qu'il a fait, il nous montre qu'est-ce que la pauvreté. Et donc, on va étudier, maintenant, on va revenir sur Zachée, qui est un exemple de pauvre que Jésus a soigné. Alors qui est Zachée Déjà, ce n'est pas n'importe qui. Hein Vous avez remarqué C'est le fisc et c'est le chef du fisc. Hein c'est le chef des péagés. Et euh, il vit à Jéricho. Et euh, il y a une grande foule qui est autour de Jésus. Et Zachée, il est.. Riche, il est très important, et il est petit en taille. Donc, comme il est intelligent et qu'il a toujours une longueur d'avance, eh il va partir tout devant, il va choisir un arbre sur le trajet, et il dit comme ça, je le verrai. Et puis lui, il ne me verra pas en plus. Et puis, qu'est-ce qui arrive Jésus, effectivement, il s'arrête sous l'arbre. Là, je suis aidé, ça. Et donc, Zachée va accueillir Jésus. Et en fait, on a avec Zachée un concentré comme l'Évangile sait le faire, c'est-à-dire que c'est une rencontre extraordinaire, vous imaginez bien, que le plus grand notable, un des plus grands notables de la ville de Jéricho, euh, reçoit Jésus dans sa maison. Et... Euh, et c'est à nous d'imaginer ce qui a pu se passer. Ceux qui ont vu la série euh, euh, The Chosen, euh, euh, vous savez que c'est une série qui retrace la vie de Jésus, qui est en cours de tournage. Hein, actuellement, il y a deux, deux saisons disponibles en français. Il y en a trois euh, en tout disponibles. Et ça va aller jusqu'à 7 8 Et, et les, les réalisateurs font un très gros effort de contextualisation pour euh, nous permettent de comprendre. Et dans cette série, il y a un, un péagé, comme... Euh, vous savez qui c'est Mathieu. Mathieu. Et qui est-ce qui a écrit l'histoire de Zachée Mathieu. Un péager raconte l'histoire d'un chef péager qui a rencontré Jésus. Il a dû se régaler quand même, Mathieu. <rire> Et en fait... Euh, la rencontre de, de, de, de Zaché avec Jésus a été extraordinaire. On le sait juste par rapport à, à ce qui s'est passé. C'est que ce gars qui avait, je ne sais pas, 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros, il dit « la première chose que je vais faire, je donne la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres. » Ça remplace beaucoup de discours, ça. Hein et la deuxième, ce n'était pas son souci, les pauvres, jusqu'à présent, hein, je peux vous le dire. Et après, il dit, même euh, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois. En fait, Zachée, comme beaucoup, était prisonnier de son argent, de son statut social. Et on voit que la première chose qu'il fait, c'est justement se libérer de, de ce, cette prison. en fait. La deuxième chose, c'est qu'il était forcément méprisé, rejeté parce qu'il était collaborateur des Romains, et que euh, forcément, euh, il avait la paix parce qu'il était protégé par les Romains, mais euh, clairement, il était exclu de la communauté euh, des Juifs. Et Jésus, en venant chez lui, casse cette prison, casse cette, ce statut de rejeté, et tout d'un coup, il se sent aimé, accepté. Et on voit que le pardon, il demande pardon, et il a envie de restaurer ce qu'il a mal fait. Il, avait, il était assoiffé, affamé, zaché. Il voulait voir Jésus, il voulait sûrement l'entendre, savoir qui c'était. Et Jésus va au-delà de lui et lui donne beaucoup plus que ce qu'il espérait. Il espérait juste le voir. Et Jésus va passer son temps à répondre à ses questions, à l'enseigner. Et... Euh, et Jésus va révéler sa nudité, son vide existentiel. Jésus va le guérir, le guérir de la maladie dont on est tous atteints. Vous connaissez la maladie des trois P Plaisir, Pognon, Pouvoir. On est tous atteints par ça. Jésus va le guérir. Et, et parce que Jésus l'a guéri, Zachée, il est devenu capable, lui aussi, de soigner, parce qu'il a été soigné. Zaché, il fait partie des brebis qui partent à droite, vous savez. Il sera là, hein vous verrez, il sera là. Zaché, il soigne sans le savoir, parce que c'est devenu naturel pour lui. Il peut donner sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Il respire la paix. Il, boit, il, veut, il peut aller vers les exclus. Tout d'un coup, les pauvres sont devenus importants pour lui. Mais il peut aussi aller vers les complexés par leur petite taille. Il peut aller vers les avares, hein, qui sont prisonniers de leur argent. Vous imaginez la capacité et la crédibilité de Zachée, après avoir rencontré Jésus Elle est énorme. Alors revenons à, à notre parabole, quand Jésus nous dit que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus n'a pas de besoin et pourtant il nous dit « Vous me devez à manger ». Vous me devez à boire. Vous me devez de me visiter en prison, à l'hôpital. Vous me devez de, de me donner des habits si je suis nu. Comment comprendre cela On l'a vu, toutes ces images de besoins, Jésus les a expliqués au cours de sa vie. On sait ce que ça veut dire, manquer, être pauvre pour Jésus. La première des choses, c'est que Jésus, en venant dans notre humanité, il a son but, c'était de restaurer l'humanité. Et donc, il s'est identifié à elle. Comme on essaye de s'identifier à quelqu'un qu'on aime énormément et qui souffre énormément. Je me souviens quand David, notre fils, a eu son cancer à l'âge de 9 ans, je souffrais énormément, mais je souffrais aussi pour lui, parce que j'avais envie de prendre sa douleur, j'avais envie de prendre sa souffrance pour l'apaiser. Je pense que vous connaissez tous ce sentiment. Lorsqu'on aime profondément quelqu'un qui souffre, on a envie d'être à sa place, on a envie de porter. Eh bien, Jésus, il a fait ça pour l'humanité. C'est-à-dire que Dieu souffrait de voir l'humanité dans l'état où elle était. Et Jésus, en venant, il a, il a quelque part embrassé toute l'humanité dans le désir de la faire sortir de sa prison. Et... Euh il y, a un, il y a plusieurs textes qui nous disent que Jésus, très souvent, il est saisi d'émotion, il, il est dit qu'il est ému de compassion pour les gens. Euh, en Marc, chapitre 6, il est dit qu'il était ému de compassion car le peuple était comme des brebis sans berger. Donc la première des raisons pour lesquelles Jésus ramène les choses à lui, et il dit que nous avons à comprendre que Jésus, il s'intéresse à tout le monde sur cette terre et que si lui s'est identifié à l'humanité, nous aussi nous devons quelque part avoir au fond de nous ce désir profond de venir au secours de tous ces pauvres, les pauvres tels que Jésus les a définis, je vous rappelle. La deuxième chose, c'est que à Jéricho, vous savez où c'est Jéricho C'est à l'entrée de la vallée du Jourdain, dans le sud d'Israël, c'est-à-dire au nord de la mer Morte, sous le niveau de la mer Méditerranée, à moins de 400 mètres à peu près sous le niveau de la mer Méditerranée. Vous avez une des plus vieilles villes du monde, là, qui existe toujours, Jéricho. Et, et c'est là que se passe cette histoire. Et Jésus avait raconté une autre histoire qui se passait entre Jérusalem et Jéricho. C'était l'histoire du bon Samaritain. Ça vous dit quelque chose On l'avait déjà étudié ici ensemble un dimanche pour ceux qui étaient là. Et dans cette parabole, Jésus répond avec cette parabole à la question qui lui a été posée. Qui est mon prochain et la réponse de Jésus, elle désarçonne tout le monde, puisqu'il dit « Mais qui est le prochain du blessé qui était au bord de la route ?» Et la réponse, c'est le Samaritain qui lui est venu au secours, qui est venu à son secours. C'est lui le prochain. Ça veut dire qu'au travers de cet enseignement, Jésus nous dit « Moi, je viens à votre secours, je suis votre prochain ». On ne peut pas ne pas aimer quelqu'un qui est venu à notre secours. Et donc nous sommes, nous, dans cette position aujourd'hui, de débiteurs par rapport à Jésus. Jésus attend des choses de nous parce que nous sommes débiteurs, parce que lui est venu à notre secours. Et quand on vient à votre secours, la moindre des choses, c'est que nous aussi, on aille secourir ceux qui étaient dans la même situation que nous. Vous voyez ce qu'il y a dans cette parabole pourquoi Jésus ramène les choses à lui Il dit, c'est parce que moi, je vous ai soigné, Je suis venu à votre secours. Et j'attends de vous. J'attends de vous que vous fassiez de même. Mais attention, ce n'est pas j'attends de vous, euh, levez-vous le matin et consultez la liste de tout ce qu'il faut faire. Non, c'est naturel. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Ce n'est pas, une, une, pas des choses à faire en plus de tout ce qu'on fait déjà. Jésus nous dit, moi je suis venu, je me suis déplacé. Dieu en personne s'est déplacé pour restaurer l'humanité. J'attends de vous que vous agissiez comme j'ai agi moi avec les autres. Et donc, il s'agit de donner comme nous avons reçu. Je dirais, soigner, c'est amener aux mécaniciens qui répare. Alors je vais vous donner une image. Il y avait dans le jardin d'Éden, autrefois, deux stations-service. Vous savez, j'ai fait ma carrière dans le pétrole, alors il faut m'excuser. Il y avait une station qui délivrait du sans-plomb 95 et une autre station qui délivrait du plombé 120. 120, c'est l'indice d'octane des carburants Formule 1. Et Dieu leur avait dit bah, « Dans votre moteur, vous mettez du 95. » Que du 95. Et puis... Euh on a vécu longtemps comme ça avec du 95. Tout marchait bien, la voiture roulait super bien. Et puis, euh, un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Le 120, quand même, c'est pour de la Formule 1. Oh, on devrait essayer, quand même. » Et donc, euh, on a rempli le réservoir avec du 120. Malheur. Mais le 120, ça, c'est pas fait pour un moteur comme ça. ça il va s'encrasser. Au début, ça va rouler, hein, mais il va s'encrasser. Et puis un jour, il va tomber en panne, il va s'arrêter, et l'homme, le moteur s'est arrêté, et la seule chose qui lui restait à faire, c'était à pousser la voiture. Et donc, il s'est mis à pousser sa voiture. Eh bien, notre rôle, notre rôle, c'est d'ouvrir le capot, c'est de convaincre les gens, qu'il faut ouvrir le capot, qu'il y a une panne et qu'il faut réparer ce moteur, il faut réparer notre moteur. Et je vous ai un peu parlé de l'entraide. Il y a dans cette église une association qui s'appelle l'association loi 1901, qui est l'association d'entraide, qui est tournée vers les autres. Donc on a des activités. Euh, on a hébergé pendant euh, deux saisons, deux hivers en fait, euh, deux fois quatre mois donc, euh, des, des sans domicile qui, euh, qu a, à qui on a donné à manger, un toit. Euh, certains, on les a habillés, certains, on les a soignés. On a Actuellement, on accueille euh, depuis le mois de mai euh, six Ukrainiens et euh, qui sont donc des étrangers, qui se sont retrouvés brutalement euh, sans apatride. On, on forme des gens aussi. Euh, on a un atelier de couture, un très bel atelier de couture, qui forme des, qui initie des gens à la couture ou qui euh, permet à des gens de se spécialiser. De... On a, on a d'autres activités qui ne sont pas directement à l'entraide, mais qui sont comme l'entraide dans le cadre de l'Église et qui servent à interpeller les gens, comme les Parcours Alpha ou, euh, ou les soirées Explorer la Bible. On a plein, plein d'activités qui sont là pour permettre à des gens qui ne seraient pas venus ici de les rencontrer. Et Jésus il faisait la même chose. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus et Jésus, il avait très peu de temps, il avait mille jours pour réussir. Pour réussir un truc incroyable. Faire changer l'humanité de direction. Ça, c'était à l'échelle de Dieu hein, comme projet. En mille jours, il a fait ça. Et qu'est-ce qu'il fait Il guérissait les malades. Évidemment, il avait ce pouvoir de chasser les démons, guérir les malades. Mais tout ça... C'était que destiné à lever le capot. Vous vous souvenez peut-être que Jésus, à un moment donné, il a guéri dix lépreux. Parce que les lépreux, ils vivaient en groupe, comme ils étaient euh, euh, chassés euh, de partout, tellement on avait peur de choper la lèpre. Ils vivaient en groupe et Jésus, paf, il, il les guérit les dix. Et il y en a combien qui sont revenus sur leurs pas pour s'agenouiller devant Jésus Un. Un seul. 10% qui ont accepté de lever le capot et de réaliser que, au delà de leur maladie physique, ils devaient aussi guérir reconnaître leur pauvreté, comme Zachée qui avait tout d'un riche et qui était un pauvre. Et bien, le rôle de l'entraide, le rôle de l'entraide, mais le rôle de l'Église en général, c'est celui-là, c'est d'inciter les gens à lever le capot. On peut faire plein d'activités pour attirer des gens. Et on le fait parce qu'il faut aller à la rencontre des gens. Il ne faut pas leur dire... Euh, « Jésus euh, est mort pour toi, dépêche-toi de te repentir. » Ce n'est pas leur souci. Par contre, les gens ils ont des soucis, ils sont dans la rue parfois, ils, ont, ils sont parfois malades, Ils sont parfois. et puis parfois ils sont en très bonne santé, mais ils ne sont pas bien intérieurement. Il faut aller à la rencontre des gens, comme Jésus allait à la rencontre en commençant par guérir. Mais jamais ça n'a été l'objectif de Jésus. Son objectif, ça a toujours été d'aller soigner la pauvreté là où elle est. Et notre rôle dans cette paroisse, et notre rôle à l'entraide, c'est de soigner, que les gens soient soignés. Et donc deux rôles pour l'entraide, attirer les gens, les inciter à lever le capot. Et la deuxième chose, amener les gens au mécano, nous ne sommes pas les mécanos. Nous n'avons pas la capacité à rentrer dans ce moteur et à le changer pour qu'il remarche. Par contre, si nous avons été réparés par le mécano, il est clair que nous n'aurons aucun mal à leur indiquer le bon mécano. Voilà, je vous laisse avec cette parole. Sachons aussi que Jésus il a fait beaucoup, beaucoup de choses et il a tous n'ont pas adhéré. Certains sont restés indifférents, certains même, et beaucoup même, étaient hostiles. Donc sachons que nous allons rencontrer la même situation. Et chaque fois que nous aidons les autres, on s'en est rendu compte, il y a beaucoup de gens qui sont très contents qu'on les aide, mais qui n'ont pas du tout envie qu'on ouvre leur capot. Et ça fait partie du travail de la communauté, de s'encourager. Nous avons besoin à l'entraide, mais tous ceux qui sont engagés auprès des autres, au Parcours Alpha, partout, ils ont besoin d'être encouragés parce que le taux de retour, il est faible. Il est toujours faible, mais il y a du retour. Il y a des gens qui acceptent de lever le capot, et c'est une grande joie quand c'est le cas. Voilà, je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur, notre Père, chaque fois que tu parles, tu parles avec beaucoup d'économie de parole et c'est toujours génial. Et nous voulons te demander que ces paroles, ce matin, s'incrustent en nous, que nous arrêtions de voir le monde avec les yeux des incrédules, avec les yeux de ceux qui ne voient que ce qui est visible, et que nous puissions voir le monde tel que toi tu le vois, la pauvreté là où elle est, la racine de la pauvreté là où elle est. Et nous te prions, Seigneur, que tu suscites parmi nous beaucoup qui souhaitent partager ce que tu as fait pour eux, beaucoup aussi qui acceptent de lever le capot, et beaucoup acceptent que tu ailles réparer leur moteur. Merci parce que c'est ton projet, c'est la raison pour laquelle tu t'es déplacé et merci parce que tu as démarré ce travail dans beaucoup d'entre nous et que tu souhaites l'accomplir, l'agrandir dans notre paroisse. Amen.